Bonjour les curieux positifs, aujourd'hui pratiquons 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque. Ce terme assez récent définit une respiration connue depuis des milliers d'années en yoga et qu'on appelle samavriti Pranayama, qui veut tout simplement dire un mouvement régulier, c'est-à-dire la même durée à l'inspiration et à l'expiration. Asseyez-vous dans un endroit calme, une position confortable. Il faut que la colonne soit droite mais puisse rester détendue. La respiration consiste tout simplement à inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes donc 6 fois par minute et ça pendant 5 minutes. Vous pouvez tout simplement avoir les yeux fermés et vous laisser guider par le son de ma respiration ou les yeux baissés comme moi ou regarder tout simplement le mouvement de ma main pour vous guider ou passer de l'un à l'autre suivant le besoin. D'abord, commencez par au moins un ou deux soupirs, un soupir vraiment généreux. Et attendez de vous sentir prêt. Avant de vous jeter dans la respiration, écoutez ce qui se passe. Sentez la température. Utilisez vos cinq sens. Quelles sont les odeurs de la pièce Dans quel état d'esprit suis-je Et à quoi je pense se laisse porter par l'instant présent. Vous êtes prêts Allons-y. Pensez à vous détendre à détendre votre ventre. une intensité où ne vous posez plus trop de questions, pour mieux vous détendre. Juste passer un bon moment paisible. Juste un ou deux soupirs. Détendez le dos si besoin. Vous devriez vous sentir plus paisible. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires ce que ça a comme effet sur vous. Utilisez cette vidéo pour pratiquer cette respiration jusque trois fois par jour une fois par jour minimum et vous verrez ces énormes bienfaits. Mais c'est une des respirations en yoga, il y en a de nombreuses, et vous sentez à quel point ça nous fait du bien. D'ailleurs, pour en savoir plus sur la détente et les respirations, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide dans la description, le yoga Ma Clé anti-stress, où je vous dévoile tous mes secrets bonheurs. Pour le recevoir, cliquez simplement sur le lien dans la description, donc, et je vous l'envoie par mail directement. En attendant, faites partie des gens qui construisent leur bonheur en mettant les choses en application. Je compte sur vous vous pouvez vous abonner c'est ici un peu d'amour et de solidarité les petits pouces bleus vers le haut ça m'aide ça me motive faire ces vidéos c'est énormément de travail même si c'est particulièrement agréable c'est du boulot motivez moi allez à la prochaine prenez soin de vous on avance ensemble à très bientôt au revoir